Euh, oui, alors je pense que dans les plus difficiles, c'est le, le noyer. Euh, bah, notamment les hybrides, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Euh, ça part un petit peu dans tous les sens. Et donc c'est vrai qu'il faut, euh, euh, il, il faut remettre, une, euh, enfin, même si on applique toujours les mêmes règles, il faut réfléchir systématiquement arbre par arbre, parce qu'on n'aura jamais deux cas de figure identiques. Donc, euh, donc ça c'est vrai que là on n'est pas dans du travail répétitif il faut comprendre un petit peu ou se faire une idée de, du fonctionnement de la plante de ce qu'elle va faire quand on va lui enlever telle ou telle branche euh, pour, euh, pour comprendre les choses quoi. Hein, on ne peut pas faire ça comme sur peuplier par exemple là hein, on remonte systématiquement il n'y a, a pas trop à réfléchir hein. là c'est arbre par arbre D'accord, donc on, systématiquement, c'est-à-dire toutes les branches basses Voilà, hein, on monte régulièrement les branches, les couronnes, de façon à, à, à former le fût. Et les euh, autres essences Alors dans celles qu'on a ici, nous qui sont aussi assez compliquées, c'est le, le mycocoulier et puis euh, le frêne. Euh, dans celles qui sont relativement simples, il euh, y a l'érable. Pas, là où on est plus dans de la suppression de grosses branches qui sont formées, que, euh, et là, ce n'en est que quelques-unes sur chaque arbre, donc c'est n'est pas trop compliqué. Euh, L'arbre royal, c'est le, le, le cormier, euh, Sorbus domestica, où là, on a des petites branches, euh, ça peut être suivi pendant de nombreuses années, années au sécateur. Euh, là sur Noyer, actuellement, on est, au, on est à la tronçonneuse. Euh, sur, euh, sur les cormiers, on est encore soit au sécateur, soit, soit à la scie. Hein, C'est tout à fait euh, gérable.